Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment créer un menu horizontal en CSS à partir d'une liste à puces. Donc ça c'est notre objectif. Alors on va regarder un peu les fichiers qu'on a dans notre projet. Donc on a notre fichier index.html et cette page d'index est déjà reliée avec une feuille de style qui s'appelle bozo.css. On va, Je vais ouvrir ces deux fichiers, donc on va les mettre, à ah, je vais y arriver, voilà on va, mettre, on va ouvrir ces fichiers dans un éditeur de texte, donc là j'ai ma structure HTML donc c'est cette structure là, la ULLI que je vais chercher à transformer en menu alors la première chose que je vais faire je vais déjà supprimer les petites puces qui sont ici donc pour supprimer les petites puces, je vais commencer par dire que dans UL, voilà, hop et dans UL je veux dire que la, la décoration donc le style style le style c'est pas des disques c'est rien du tout j'enregistre et j'actualise donc voilà là les listes elles ont disparu voilà je m'installe comme ça alors après qu'est ce qu'on va faire d'autre on va euh, on va entourer le UL tiens pour être un peu plus euh, pour voir un peu ce qui se passe donc on va faire un bord euh, d'un pixel solide et puis on va se mettre en black pour que ce soit visible j'enregistre j'actualise donc voilà alors la première chose qu'on va ensuite faire c'est il va falloir qu'on affiche euh, tous ces li les uns à côté des autres alors une première chose qui vient l'idée quand on veut faire ça c'est de se dire au lieu de les afficher comme des blocs on va les afficher en inline, c'est à dire comme des caractères donc là, quand on fait ça, on est content, ils se mettent bien les uns à côté des autres par contre, quand on fait ça, on ne peut plus utiliser certaines propriétés par exemple, on ne peut pas fixer la, la largeur des éléments donc, on va, pour pouvoir faire ça on va dire, voilà, je, vais, je les mets en inline les uns à côté des autres, mais j'ai quand même des propriétés de bloc qui sont conservées alors là, on voit pas, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une largeur. Je suis sur une page de 600 pixels, on va dire, voilà, j'ai trois éléments, je vais mettre 190 pixels de large. Hop. Donc là, j'ai mes éléments qui sont placés comme ça. C'est bizarre, il y en a un qui va à la ligne. J'ai 600 pixels, et donc, normalement, des devrait, devrait y avoir la place. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder avec les outils de développement... Quoi On n'a pas ce qu'il faut. On va aller inspecter ce qu'il y a dans le coin là. Alors là, on voit, on voit qu'ici, il y, y a de la place. Hein Donc, c'est dans UL qu'il y a quelque chose. Et quand on regarde dans UL, on a un padding de 40 ici. D'accord Donc, il va falloir qu'on supprime ce padding. Donc, on va dire que le padding est 0. Bon, moi, je mets pixel. On sauvegarde, on actualise. Voilà, donc on a bien nos trois éléments les uns à côté des autres. Euh, par contre, ouais, donc comme on ne voit pas trop ce qui se passe, on va rajouter un peu de couleur derrière chaque élément. Black. Oui, ça c'est le black, c'est la couleur que je veux. Par contre, ce que je veux, c'est background, color. Et on va mettre, pas du black, on va mettre du white. C'est Histoire de voir un peu où sont nos éléments. Voilà, donc on a nos éléments qui sont là. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va les laisser caler tout de suite. On va mettre un petit peu d'espace. Donc on va mettre une petite marge. Je veux qu'elle soit uniquement sur la gauche. Et donc je vais mettre une marge par exemple de 5 pixels. J'enregistre et j'actualise. Donc voilà. Donc là c'est pas mal déjà. Nos éléments ils sont, euh, ils sont bien, euh, bien alignés. Alors après le texte qui est ici, on va peut-être le, le centrer. Alors, pour centrer notre texte, on va dire texte, align, on va dire center. On enregistre, on actualise. Voilà, ça c'est pas mal. Après, au niveau de la hauteur des de ces li, on va préciser donc une, une hauteur de ligne. Par exemple, on va dire que la hauteur de la ligne, elle est de... 40 pixels sauvegarde, on actualise. Voilà le texte. Bon, bah, comme on est un peu dans un menu, on va le mettre un petit peu plus gros que d'habitude. On va se rajouter font size par exemple je sais pas, 20 pixels. La moitié de la hauteur, on regarde ce que ça donne. Pas mal. Donc là, on a bien notre, euh, notre menu. Là, si je clique, c'est toujours fonctionnel. Hein. Et euh, c'est pas mal. Alors, une petite chose qu'on peut faire éventuellement, il y a ce trait, là, on peut éventuellement l'enlever. Le, hein. Donc, ce trait, c'est produit par les, les balises E qui permettent de, de faire des liens. Donc, on va dire que dans les ali, si on trouve un, une balise E, il va falloir qu'on qu supprime, donc, texte decoration et on va dire non on va dire je supprime la, le petit truc en dessous. Voilà. Et ça fonctionne toujours. D'accord. Bon, bah arrivé à ce stade-là, on a atteint notre objectif de notre style, notre, excusez-moi, notre liste, sans la modifier, rien qu'en travaillant avec notre feuille de style. On a réussi à la transformer en, en un menu. Euh, euh, voilà. Alors après.. À vous de mettre la couleur euh, et de faire euh, d'autres variations, mais euh, je pense que déjà c'est une bonne base de, de départ hein, que, que d'utiliser euh, cette mise en forme là pour faire un, un menu. Donc sur ce, bah, je vous dis euh, merci pour votre attention et puis euh, à bientôt. Au revoir.